Donc, je suis Julie Le Ciot, je suis assistante sociale à l'université Bordeaux-Montaigne. Je m'occupe à mi-temps des personnels de l'université et sur mon autre mi-temps, je m'occupe des étudiants euh, qui font partie du DU-Tremplin, qui sont exilés, et euh, les stagiaires du diplôme d'accès aux études universitaires. Alors, je suis arrivée à l'université en septembre 2013, euh, dans un premier temps en tant que contractuelle à mi-temps, où je m'occupais uniquement des personnels, et j'ai signé un CDI en septembre 2019, donc six ans révolus après la signature de mon premier contrat, à temps complet, et c'est là qu'on m'a rajouté la mission auprès des étudiants. Alors, euh, Pour faire le métier d'assistante sociale, il faut être détenteur d'un baccalauréat, euh, général ou technologique, et ensuite qui est suivi euh, du passage d'un du, concours pour entrer dans une école d'assistante sociale qui dure trois ans, donc Institut Régional du Travail Social, et donc euh, c'est donc un diplôme en trois ans, et à l'obtention du diplôme, c'est un diplôme d'État que l'on obtient. Voilà. Donc on ne peut pas exercer le métier d'assistante sociale sans avoir ce diplôme d'État. J'ai fait un baccalauréat technologique, bon, ensuite j'ai fait une licence en sociologie, Ensuite, je suis rentrée à l'Institut Régional du Travail Social où j'ai préparé mon diplôme en trois ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques mois au Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux, donc Service Social de la mairie de Bordeaux. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs mois également à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux auprès des publics demandeurs d'asile et primo-arrivant avec un titre de séjour en France. Et juste avant d'arriver à l'université, je travaillais euh, au centre d'études et d'informations sur les drogues où j'accompagnais un groupe de personnes en post-cure de désintoxication. Et en septembre 2013, je suis arrivée à l'université à mi-temps et j'ai travaillé pendant six ans à mi-temps à l'université et à mi-temps en tant qu'assistante sociale des personnels de l'éducation nationale à l'inspection académique. Donc, Je m'occupe de tous les aspects de la vie sociale des personnels. Ils peuvent également me contacter sur la sphère du logement, que ce soit dans l'accès au logement ou le maintien dans le logement, euh, parce que les agents de l'État peuvent bénéficier de manière prioritaire d'un logement social, sous certaines conditions. Donc les agents qui ont plus d'un an d'ancienneté à l'université ou dans la fonction publique d'État euh, peuvent obtenir quand même assez rapidement un logement social. Bon, il faut faire un dossier, etc. Mais enfin, en tout cas, je les accompagne dans ces démarches-là. Dans tout ce qui correspond au maintien dans le logement, c'est plutôt s'il y a des dettes de loyer ou des factures impayées. On essaie de trouver des solutions amiables avec les organismes, des organismes extérieurs ou bien internes à l'université.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 Pour les demandeurs d'asile, malheureusement, il y a très peu de droits. Donc on fait du soutien financier. Ça peut m'arriver de faire des rapports aux avocats pour des demandes de titres de séjour. Ça peut m'arriver d'essayer de contacter la préfecture ou autre par rapport à des questions sur le droit des étrangers. Et puis s'il y a des soucis de logement ou d'hébergement, on essaie de trouver des chambres chez des particuliers. On essaie avec des aides financières de l'université de leur permettre de financer quelques mois la chambre pendant les mois d'hiver quand c'est compliqué. Enfin voilà.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 Toutes les personnes qui souhaitent me contacter et qui peuvent être accompagnées par, euh, par, euh, par moi euh, peuvent me contacter par téléphone ou par email pour prendre un rendez-vous. Je ne reçois que sur rendez-vous. Même s'il y a une situation qui est urgente, je préfère que la personne me contacte et si c'est très urgent, on essaie de se voir très vite dans la journée s'il faut, mais avec un créneau où je peux les recevoir. Parce que c'est compliqué d'être en rendez-vous et d'avoir quelqu'un qui frappe constamment à la porte. Euh, donc du coup, c'est uniquement sur rendez-vous. Si on me contacte par téléphone, c'est important de laisser un message vocal avec les coordonnées, parce que si je rappelle toutes les personnes qui m'appellent et qui ne me laissent pas de message, ben, en fait, je passe mes journées à ça. Donc pour être rappelé et qu'on fixe un rendez-vous, il faut laisser un message vocal ou m'envoyer un mail. Alors moi, j'ai su très jeune que je souhaitais être assistante sociale. J'ai d'abord pensé que je voulais être psychologue. Euh, et puis en fait, en regardant les fiches ONICEP qui sont très bien faites, euh, euh, en lisant les, les, les missions d'un psychologue, je me suis rendu compte que ça ressemblait, mais ce n'était pas exactement ça. Et par chance, il y avait les métiers associés en dessous de cette page. Et euh, j'ai découvert le métier d'assistante sociale comme ça. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'étais en quatrième. Je me suis dit, ce que je veux, c'est pouvoir accompagner des personnes qui sont en difficulté et leur apporter ce que, ce que moi, j'ai appris ou que je connais, euh, pour qu'ils soient mieux dans leur vie de manière générale. Mais il y avait ce côté administratif que n'avait pas le psychologue qui me plaisait également, de pouvoir être en contact avec des partenaires, de pouvoir euh, faire des rapports sociaux, etc. Donc c'était vraiment la, la conjonction idéale de ce que je voulais faire. Ici à l'université, je peux voir quelqu'un le matin qui a une problématique financière, euh, deux heures après quelqu'un à qui on vient malheureusement de diagnostiquer une maladie très grave, l'après-midi quelqu'un qui n'a pas de logement et le soir quelqu'un qui, euh, qui est en train de divorcer et qui ne euh, sait pas par, où, par quel bout prendre la situation. Donc c'est ce côté un peu varié qui fait que hum, je suis toujours aussi bien dans mes fonctions. Lorsque j'ai postulé pour venir ici à l'université, j'étais à mi-temps auprès de personnes en posture de désintoxication et l'université proposait un mi-temps. Euh, donc je me suis dit que de pouvoir avoir deux mi-temps, c'était toujours mieux que de rester à mi-temps. Donc j'ai postulé sur le moment, sur le principe. Et en fait, ce n'est qu'une fois que je suis rentrée dans l'université que je me suis aperçue de la richesse que c'était de pouvoir travailler à l'université. Que ce soit par ce que propose l'université pour nous-mêmes en tant que personnel autour, que ce soit le sport, que ce soit les activités comme la chorale ou autre, que ce soit tout ce qui gravite autour de l'action sociale de l'université, mais aussi les cours de langue qu'on peut faire, etc. Donc tout ça... Euh, et puis les conférences auxquelles on peut assister euh, gratuitement en tant qu'auditeur libre en étant sur place sur son lieu de travail. Je le mesure maintenant, a posteriori, le fait que c'est super riche d'être dans une université pour tout ce qui est autour. Parce qu'après en soi, le public que je rencontre est un public d'agents contractuels et fonctionnaires de la fonction publique qui rencontrent les mêmes difficultés que dans une autre fonction publique. Et puis les étudiants, là pour le coup, oui, c'est un public spécifique que je ne rencontrerai pas ailleurs. Donc, euh, ou alors ailleurs, mais pas sur les champs sur lesquels j'interviens aujourd'hui auprès de quoi. La mise en place du télétravail nous a changé la vie. Ça nous a appris à travailler dans d'autres conditions. Moi, en tant qu'assistante sociale, je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver chez moi à proposer des entretiens en visio ou des contacts téléphoniques aussi qualitatifs. Parce que lorsqu'on est assistante sociale, on est dans le contact humain. Et euh, du coup, euh, avant qu'il y ait cette mise en place du télétravail, entre guillemets, comme modalité ordinaire de, de travail, euh, je ne me suis jamais demandé si on ne m'en accorderait. Ça ne me concerne pas, moi je dois travailler avec les personnes, mais je sentais que j'avais besoin d'un temps où je n'étais pas au bureau pour travailler plus profondément sur mes dossiers. Parce que j'ai beaucoup de traitements administratifs derrière. Quand je fais des rapports pour le logement ou autre, ça demande une concentration assez importante. Et quand on est au bureau, entre le téléphone et la porte qui frappe, parfois c'est compliqué, ou même si c'est des collègues, hein, pas que... Il voilà. y a des gens qui sont très gênés de venir me voir des fois, parce que, alors que derrière l'ordinateur, ce n'est pas tout à fait au téléphone, ce n'est pas tout à fait en vrai. Et euh, je me suis rendu compte que c'était bien pour compléter euh, les modes d'intervention. C'est un mode d'organisation qui évite l'épuisement professionnel, je pense, ou en tout cas qu'il l'éloigne un peu plus, parce que voilà, on est dans des métiers où il y a beaucoup de boulot. quoi. Donc finalement, ça c'est quelque chose qui aussi contribue au fait que je suis bien dans mes fonctions, parce que euh, bah, cette organisation me permet de euh, bah, respecter mon rythme de vie, me permet un peu d'allier plus facilement vie privée, vie professionnelle, et toutes les personnes que je rencontre euh, font le même constat.